Ah, ok, donc, j'avais coupé la vidéo un peu à cause de la longueur. Donc, nous étions, nous disions, comment chercher le poids taxable Comment chercher le poids taxable Chercher le poids taxable, comment ça fonctionne Puisqu'on a dit, c'est la méthode du payant pour, et ensuite, pour la méthode du payant pour, on doit commencer par rechercher le poids taxable. Et le poids taxable, c'est le poids sur lequel est basée notre, la facturation de notre marchandise. Donc, c'est... Euh, le poids qu va, qui va nous servir de base pour voilà, être, euh, alors simplement être taxé par rapport à un prix. C'est donc le prix de base, le poids taxable. Voilà, c'est pourquoi on met poids taxable. Donc, comment ça fonctionne Comment rechercher le poids taxable Pour rechercher le poids taxable, on doit d'abord savoir si on est dans le transport aérien ou le transport maritime. Okay. Si on est, en transport, on est au transport, on est dans le transport aérien. Si nous sommes dans le transport aérien, c'est différent si nous sommes dans le transport maritime. Parce que pour chercher le poids taxable, on va utiliser la méthode des équivalences. Méthode des équivalences. La méthode des équivalences, ici, on met méthode. On va passer par la méthode des équivalences. Méthode des équivalences. On va écrire, en, voilà, le point. La méthode, on utilise la méthode des équivalences pour chercher le poids, hein, pour arriver au poids taxable, bien sûr. Parce que quand je pourrais chercher le poids taxable, on utilise la méthode d'équivalence. C'est pour dire simplement, à la fin, c'est le poids taxable qu'on va voilà, trouver. Mais il faut passer par la méthode d'équivalence. Et je disais la méthode d'équivalence, il faut savoir si on est dans le, euh, le, le transport aérien, ou le transport maritime. La méthode d'équivalence, c'est simplement, euh, simplement le, le, le, on va dire quoi L'équivalence que l'on nous donne pour chaque transport, soit en maritime, soit en aérien. Par exemple, l'équivalence du poids, par rapport au volume en maritime, c'est égal à ça le, en général. En général, en maritime, une tonne, donc une tonne, si tu as une tonne, ça correspond à 3 mètres cubes pour une tonne de marchandises. En aérien à une tonne de marchandises correspond à 6 mètres cubes, donc 6 mètres cubes. Mais nous, on va prendre l'hypothèse que nous sommes en transport maritime. Ok, donc nous disons que nous sommes en transport maritime, d'accord Ok, donc on sait que notre hypothèse, c'est en maritime, une tonne est égale à 3 m cubes. Et n'est pas oublié, nos données préalables, ok On sait que nos données préalables, on a déjà notre poids réel ici, poids réel, ok Donc quand on fait méthode des équivalences, hein, la méthode des équivalences ici nous permet de rechercher le poids théorique. Donc on, on recherche en réalité le poids théorique. On recherche le poids, le poids théorique, poids théorique. Donc je vais abréger poids théorique, Donc la méthode des équivalences nous permet de chercher le poids théorique. Parce que en réalité, on va comparer le poids réel et le poids théorique. Qu'est-ce qui est plus grand Qu'est-ce qui va à l'avantage du transporteur et ensuite on le prend ok c'est comme ça que ça doit fonctionner donc à la fin, on va on comparer entre le poids réel et le poids théorique qu'est ce qui va à l'avantage du transporteur si le poids réel et va l'avantage du transporteur on le choisit et c'est celui là qui sera déterminé comme poids taxable ok donc le poids réel c'est le poids des, des marchandises totales qui ont été calculées au préalable ok maintenant pour le poids Théorique, il faut qu'on utilise la méthode des équivalences parce qu'on doit utiliser le volume des marchandises. Ok On connaît le poids, mais on doit comparer entre poids et poids. Poids réel et poids théorique. Donc, pour rechercher le poids théorique, on utilise la méthode des équivalences. Et quand on est à maritime, on dit 1 tonne égale à 3 m3. Donc, recherche du poids théorique, c'est la méthode-là qu'on utilise. On met 1 tonne égale correspond plutôt à 3 m3. Alors, 12 mètres cubes correspondent à combien de tonnes? Naturellement, on fait le calcul. Voilà, ça fait une tonne multipliée par 12 mètres cubes divisé par 3 mètres cubes. Et là, on simplifie les mètres cubes. Ça fait une tonne fois 12, ça fait 12 tonnes divisé par 3. 4 x 3, 12, ça fait 4 tonnes. OK? On tombe sur 4 tonnes. Ce qui veut dire que notre poids théorique, poids théorique, égale à 4 tonnes. Ok, donc retenez ça. Là, on a le poids réel maintenant, et on a le poids théorique. Je veux vite passer, je passe vite. Voilà. Donc, on a notre poids réel, poids réel, égale à 1000 kg, poids théorique est égal à 4 tonnes. Mais regardez, le poids réel est un kilogramme. On doit aussi convertir le poids théorique en kilogramme. Donc, c'est ce qui correspond à 4000, 4000 kg. OK Donc, notre poids réel est 4000 kg. Poids théorique 4000. On sait donc que, ici, on sait que notre poids théorique, plus que le poids théorique, est supérieur au poids réel. Hein donc, le poids taxable, le poids qui va nous servir de base pour taxer nos marchandises, c'est le poids théorique, plus il va à l'avantage du transporteur. C'est beaucoup, 4000 par rapport à 1000 kg. Donc on prend 4000, donc ça veut dire que le poids taxable, le poids taxable, poids taxable je vais écrire en toutes lettres, poids taxable serait égal à 4000, 4000 kg. Vous voyez donc, notre poids taxable est donc de 4000 kg. Hein? Poids taxable, 4000 kg. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez trouvé le poids taxable, c'est une bonne chose. Mais les 4000 kg correspondent à quel prix Et c'est là où il faut se rappeler que nous avons eu un tableau et c'est le tableau là qui nous a permis de voir qu'on calculait, calculait par la méthode du payant pour. Maintenant, on sait que notre poids taxable est de 4000. Alors, regardons ici. Je vais un extrêmement pour l'exercice. Un peu plus cohérent. Voilà, je vais ajouter une autre valeur ici 5000, 5000 kg on correspond à 0,5. Hein on, on va mettre 1,5 euh, non, pas 1, on va mettre 0,5 euros. Voilà, 0,5 euros. Voilà, c'est toujours, ça correspond toujours, c'est cohérent. Donc, on a notre poids taxable, d'accord. Maintenant qu'on a le poids taxable, ça, on revient sur notre intervalle, plus que c'est avec la méthode du payant pour qu'on cherche un poids taxable. Maintenant qu'on a trouvé notre poids taxable, ça correspond à quel intervalle de prix dans notre, hein, dans notre, dans nos données Quand on regarde 4000, on regarde aussi, on est là à 4000. Ouais. À 4000, on, on paye 1 euro. Tu vois 1 euro. Or notre poids total c'est 4000. Voilà. On on, devait, on devrait logiquement prendre ça, c'est-à-dire 4000 fois 1 euro. Mais en réalité, on ne prend pas la valeur du prix, hein, la valeur du prix de notre borne, donc notre borne inférieure, parce que là on est là, logiquement ça fait fonctionner si à de 4000, c'est comme si c'était de 4000 à 5, voilà, à 5000. Je vais un peu expliquer ça comme ça là. En réalité euh, 4000 est compris dans 5000. Alors, on va faire ça. Bon, je ne vais, vais pas expliquer, je ne vais pas mettre dans, les, dans ces bornes-là. Je vais simplement dire que ici, en fait, c'est comme si on excluait nos 4000 kg. Hein, les 4000. Parce que ici on considère que, voilà, ici, ça s'arrête à 3900. Ok Ici, ça s'arrête à 3900. Pour arriver à 4000, il faut être dans l'intervalle des 5000. Vous voyez peu de quoi je parle donc, on ne, prend pas, hein, on ne prend pas la valeur du prix de notre poids. Donc, l'intervalle de notre poids. Donc, on prend la valeur du prix qui est en dessous hein, de notre intervalle. Ah, ok, donc j'ai coupé la vidéo un peu à cause de la longueur. Donc, nous étions, nous disions comment chercher le poids taxable. Comment chercher le poids taxable Chercher le poids taxable, comment ça fonctionne